Hello, bonjour. Alors nous sommes le dimanche 22, si je ne me trompe. Et euh, cette petite vidéo, oui, ouais, il y a du vent. Il ah, y a du vent ce en matin. Fait, hein. euh, cette petite vidéo pour vous informer que je serai moins sur YouTube, en tout cas sur cette chaîne, parce que, alors, premièrement là. Euh, je suis en pleine crise de fibromyalgie, d'ailleurs entre parenthèses, si vous voulez, euh, si vous avez besoin de CBD ou n'importe, je vous mets en dessous euh, le lien de la personne qui, qui m'en fournit et franchement, heureusement que c'est là parce que je ne sais pas comment je ferai autrement. J'ai même du mal à tenir mon téléphone, c'est vous dire. Ça c'était un petit aparté alors euh, pourquoi je, je, re, je reviens moins souvent premièrement parce que je crois que j'ai fait le tour j'ai dit tout ce que je, ce qu y avait à dire maintenant c'est à vous de faire vos recherches de comprendre de ce, ce qui se passe et euh, si vous en avez envie si vous en avez besoin si vous sentez que le moment est venu pour vous euh, de de changer, ben, je vous donne quelques astuces, je vous dis aussi ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, je vous laisse réfléchir, donc je viendrai un peu moins souvent sur cette chaîne. Euh, deuxièmement, j'ai décidé de reprendre l'écriture, mais pas euh, euh, comme avant. Je reprends l'écriture, mais sur des thèmes importants. Qui, euh, ont euh, plus ou moins des relations avec euh, les vidéos et, mais euh, ça sera des, des livres vraiment euh, très différents euh, troisièmement ben, je, du fait que j'ai mal partout et tout ben, euh, j'ai besoin de, de me changer d'idée de me reposer un peu de tout ça et euh, de revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire euh, la famille, les amis, ce qui est le plus important, parce que vu le nombre de personnes dans ma famille qui sont euh, atteintes de maladies euh, graves, curables, si c'est pas trop tard, mais euh, graves, et vu euh, le nombre de personnes qui, euh, ont, qui sont décédées aussi, ben, j'ai besoin de faire le point euh, sur tout ça. J'ai besoin de, de réaliser certaines choses, de, de prendre conscience d'autres choses. Euh, petit ap Alors, j'ai deux petits apartés. Le premier euh, revient euh, à la vidéo que je vous ai fait l'autre fois en parlant de la grève, pourquoi faire. Euh, malheureusement, je ne me suis pas trompée. Hein. Je vous ai dit qu'à un moment donné, euh, ils lâcheront du lest parce que forcément, euh, c'est Noël, hein. on va lâcher du lest, hein. on ne va pas... Euh, on va faire mentir les résistants et on va leur montrer qu'ils avaient tort. Au final, ben, on vous l'avait dit, du moins je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'ils allaient faire un geste et qu'ils allaient lâcher du lest. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont permis aux enfants qui étaient loin d'aller passer Noël en famille grâce à des TGV exprès mis à leur disposition et qui ne fonctionneraient que pour eux. Donc là, c'est le, voilà, le, le lest qu'ils vous ont laissé pour, pour vous calmer pendant euh, les vacances de Noël, de façon à ce que vous passiez des, des vacances euh, tranquilles, sympas, pendant que eux, bah, euh, ils se barrent ailleurs, hein, parce que c'est tellement la, la merde en France qu'ils préfèrent aller passer Noël ailleurs. Hein quelque part je comprends mais c'est un peu de leur faute aussi donc euh, voilà euh, le deuxième aparté je l'ai oublié je, je ne sais plus de quoi je voulais vous parler c'était euh, important mais euh, j'ai oublié donc euh, ça en reviendra peut-être d'ici la fin de cette vidéo donc voilà je prends, euh, je prends du recul de toute façon, euh, on a beau se battre, euh, les gens, ils n'en font qu'à leur tête, bah, continuez à en faire qu'à votre tête, faites donc comme ça vous arrange. Moi, en ce moment, euh, je ne suis plus en état de... Je ne suis pas en état, ça, ça reviendra. Hein, mais pour l'instant, je ne suis pas en état de, de continuer à, à faire un travail qui me prend euh, trop de temps rien en fait. Euh, je reviendrai, euh, je referai des vidéos quand euh, euh, j'en aurai, euh, on, on, on me dira d'en faire, on me proposera d'en faire, on me, on me donnera euh, des sujets ou on m'enverra des messages pour me dire écoute il y, y a ça euh, ou ça. En attendant bah, je vais euh, prendre le large, je vais plus euh, m'occuper de mon livre qui est important. Euh, de ma famille et euh, de tout le reste voilà bah écoutez en attendant euh, une prochaine vidéo euh, que je ne sais pas quand je vous souhaite euh, une bonne journée de dimanche si vous avez le soleil sinon bah c'est pas grave hein, il est juste au dessus des nuages hein, il est pas loin et euh, so prenez soin de vous portez vous bien et à une prochaine fois et si je ne vous pas je vois pas d'ici là assez de bonnes fêtes de, de bonnes fêtes de, bonne fête de fin d'année allez à bientôt bye